Ma femme, c'était la seule référente sur un domaine précis de maladie à l'hôpital. Elle est partie, on ne l'a pas remplacée. Plus personne ne s'occupe de cette maladie-là. Et personne n'en a rien à foutre dans l'administration, ça je peux vous l'assurer. L'autre chose, c'est qu'elle a... était universitaire, donc ils étaient un peu dans leur petit souliers pour la virer complètement, parce que normalement, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les universitaires. Sauf que le doyen, l'a appelée en disant « ce serait bien que tu démissionnes toi-même, que tu te mettes en dispo, comme ça on pourrait garder les mains propres, voilà, on ne se mouillerait pas. » On lui a dit « merde » mais ils l'ont fait quand même. Et donc elle a reçu sa lettre le 9 octobre, et le 9 octobre ils nous ont dit « Au fait, vous devriez rembourser votre salaire du mois de septembre-octobre, parce que vous auriez dû être au courant. » Ah bon euh, Normalement c'est un accusé à réception, hein, c'est comme ça. ah Oui mais BFM l'avait dit, ils l'ont pas dit comme ça mais c'était un peu l'idée. Euh, et. Non seulement ils ont demandé à rembourser, mais ensuite, je vais voir mon éditeur et je lui fais un virement pour acheter des bouquins. Parce que quand je vends des bouquins moi-même, je fais 4 euros de marge, alors que s'ils sont vendus par une librairie, c'est 1 euro. Donc, bah, par la force des choses, je suis devenu vendeur de bouquins pour arriver à vivre un petit peu. Et je fais le virement et il me dit, mais le virement passe pas. Ah bon Ouais, erreur 54-Z72. C'est quoi Je sais pas, demande à ton banquier. Allô Ah, c'est l'administration française qui a bloqué votre compte. Vous n'avez plus accès à vos comptes. Pardon ah oui, vous avez un contentieux avec eux. Euh, si vous payez, ils remettront l'accès. Ah bon Allô, l'avocat Qu'est-ce qu'on fait Bah, il faut que tu payes. Euh... Voilà. Mais c'est super parce que là, ils te harcèlent toi aussi. Alors que toi, tu t'es même pas suspendu. Comme vous avez un compte commun parce que vous êtes marié en communauté des biens, euh, c'est très bien. C'est super pour le procès. Ouais, merci l'avocat. Il pense au procès, mais enfin, euh, là tout de suite, nous on fait comment euh, et, euh, et vision d'avocat des choses quoi. Et donc, on, on, moi je dis non, sûrement pas quoi. Euh, chérie ouvre le matelas quoi on va vivre avec du cash donc on vit avec du cash et au bout d'un mois on reçoit une lettre il dit merci vous avez résolu votre problème avec l'administration française on appelle l'avocat on dit qu'est-ce qui est passé t'as fait un truc génial ça ah non non c'est rien passé on regarde le compte ils avaient pris l'argent ton argent n'est pas ton argent notre argent n'est pas notre argent